Un dé à 20 faces pour les seigneurs dragons dans leurs sombres donjons. Un dé à 10 faces pour les seigneurs vampires dans leur monde de ténèbres. Un dé à 6 faces pour les rebelles dans les guerres de l'étoile. Un dé pour les gouverner tous. Un dé pour chaque action. Un dé pour les guider tous. Et dans l'échec, les liés. The Fumble Zoe. Euh, Théoriquement, il y a plus qu'un dé dans le monde des ténèbres. Casse-toi, Greg.